Du cours, deuxième partie du cours, fonction linéaire, fonction affine. Les fonctions affines. On va commencer par une activité. On appelle K la fonction qui a un nombre associé à le résultat obtenu avec le programme de calcul suivant. On doit choisir un nombre, multiplier ce nombre par moins 3, puis lui ajouter moins 6. Enfin, calculer la somme obtenue. Complétez le tableau suivant en prenant x égale à moins 4, moins 3, ainsi de suite. Pour x égale à moins 4, on, on a choisi le nombre. On doit multiplier moins 4 fois moins 3, vaut 12, puis ajouter moins 6. Donc, ça sera 12 plus 12 entre parenthèses moins 6 puis calculer la somme ça vous c'est pareil pour moins 3 on obtient 3 pour 0 moins 6 pour 1 moins 9 pour 3 moins 15 pour 6 Moins 24. La deuxième question. Quelle est l'image de 0 par k? Donc on prend x égale à 0, en cherchant dans le tableau, c'est là. Son image, c'est moins 6. La question suivante. Donnez un antécédent de 3 par k. Donc on prend kx égale à 3, sans antécédent, x vaut moins 3. Voilà. Définition. Une fonction affine est une fonction qui a tout nombre x associé à un nombre ax plus b. Autrement, Soit A et B de noms fixés. F de X égale à X plus B. AX plus B, c'est l'image de X par F. A, c'est le coefficient, et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Des cas particuliers. Si B égale à 0, alors f de x égale ax plus 0. Donc f de x égale ax. D'où f est une fonction linéaire. Si a égale à 0, alors f de x égale 0 fois x plus b. Égale à p. Donc f est une constante. Exemple. f de x égale à moins 4x plus 3. Moins 4, c'est le coefficient. Et 3, c'est l'ordonnée à l'origine. L'expression d'une fonction affine. Pour déterminer l'expression d'une fonction affine, il faut préciser le coefficient par a égale f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Il faut préciser l'ordonnée à l'origine par b égale f de x1 moins a x1. Exemple. Soit f est une fonction affine telle que f de moins 2,5 égale à 3 et f de moins 3 égale à 1. Le coefficient de f est, d'après ce qu'on a vu, c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Si x1 c'est moins 2,5, x2 c'est moins 3. On a remplacé, on a eu A égale à 4. L'ordonnée à l'origine est B égale F de x1 moins A x1. On a remplacé x1 par moins 2,5, on a obtenu 13. F de x égale 4x plus 13. Activité, représentation graphique. Dans un repère orthonormé, suivant, déterminer les coordonnées des points x, kx. Que peut-on déduire x, égale à moins 4, kx, 6. Et le point, c'est A. Donc, on va présenter sur, sur ce repère A moins 4, 6. Pareil pour B moins 3, 3, C. 0, moins 6 t, moins 2, 0 et e, c'est moins 1, moins 1 et moins 3 Que peut-on déduire D'après le schéma, on déduit que les points sont alignés comme on voit ici et qui ne passe pas par l'origine du repère définition la représentation graphique d'une fonction en est sous forme d'une droite la représentation d'une droite nécessite deux points minimaux exemple le coefficient de f est on a f de x égale 2x ah pardon f de x c'est ça, f on a le point moins 3,50, on a moins 3 et 1. Donc on doit calculer le coefficient et calculer l'ordonnée. A égale, on a pris A égale, en rappelant que A égale f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. En remplaçant x1 par moins 3,5 et x2 par moins, 2, moins 3 et on obtient A égale à 2. L'ordonnée à l'origine est f de x1 moins ax1, en remplaçant x1 par moins 3,5. Et a, ce qu'on a obtenu ici, c'est 2. Et b devient 7. Et là, f de x égale 2x plus 7.